Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour petite Tracer, la petite Tracer qui a été reworked maintenant il y a un mois plus d'un mois, peut-être un peu plus d'un mois. En tout cas, ça fait euh, bah c'est un plaisir de pouvoir parler un petit peu de Tracer. Personnage que j'ai pas mal testé. J'attendais un petit peu de voir les changements. Alors, bien sûr, après le rework, elle a été nerf parce que le perso, eh bien on lui a doté de lifestyle, de, life hein, de, de soins sur ses auto-attaques. On lui a donné quand même pas mal de choses donc pour la rendre, on va dire, un peu moins dépendant et casser des synergies à l'image de Tassadar Tracer par exemple. Donc, c'est vrai que Tracer est plus autonome qu'avant, euh, mais elle a perdu d'autres, euh, on va dire d'autres points forts notamment plutôt je dirais en team en termes de synergie avec d'autres coéquipiers mais globalement ça reste tout à fait ok elle est même bien enfin meilleure ça dépend un petit peu du gameplay mais en tout cas en termes de kit en termes de, de, de, de synergie et de potentiel dans le kit c'est vrai qu'elle a plus d'outils qu'avant par contre c'est vrai que les anciens joueurs de Tracer parfois regrettent euh, certaines choses par exemple aussi euh, le, le CD plus long du rappel ça qui fait bien que eh bien, le, pas le CD plus long mais le fait que l'animation dure vous. plus longtemps Attention à ça avec Tracer parce que un rappel ça veut dire que bien les adversaires peuvent anticiper l'endroit où vous allez aller Je sais c'est un petit peu difficile pour commencer le, le guide de, de, de parler de ça On y reviendra après ne vous en faites pas mais en gros la nouvelle Tracer bah, elle fait un petit peu comme l'ancienne Il hein. n'y a pas de grosse différence en termes de, de gameplay pur C'est un personnage qui euh, est surtout connu pour sa mobilité Tracer un assassin distance mais un petit peu l'image d'un Genji ou d'un euh, Greymane, c'est des assassins distance qui vont avoir euh, souvent, euh, souvent le côté corps à corps, puisque Tracer, bah, un de ses gros. Euh, L'idée c'est de pouvoir mettre en fait deux de ses sorts, deux de ses sorts, enfin, les deux seuls sorts offensifs de Tracer sont quasiment à, au corps à corps. Donc c'est un c'est un espèce de moustique en fait, elle va vous graviter autour, elle va harceler en permanence l'ennemi. Vous voyez que le principe de l'auto-attaque de Tracer c'est qu'elle a un rechargement. Est pas, elle a pas de mana, sa ressource c'est les munitions et elle recharge quand elle a fini de euh, son chargeur et bien tout simplement elle recharge Comme vous le voyez en dessous c'est marqué donc 10% des dégâts infligés sont convertis en soins Donc le temps de recharge de base il est de 1 seconde, euh, toutes les 10 attaques de base elle doit recharger ses, ses pulseurs en 0,75 secondes Recharge peut être activée manuellement et oui en appuyant sur D par exemple eh bien vous pouvez recharger manuellement. C'est un outil très pratique par exemple contre les Genji, Tracer, Genji est souvent un match-up très très très serré, très euh, très skillé pour le coup et le grand conseil que je peux vous donner en tant que Tracer, et eh bien euh, alors parce que il y a une touche bien entendu mais qu'on n'utilise pas toujours mais qui est excellente, c'est la touche H. Alors je sais que certains utilisent la touche F euh, mais euh, la touche H fait euh, totalement arrêter. Vous voyez, vous vous arrêtez en fait. Vous arrêtez les déplacements, vous arrêtez les auto-attaques. Alors parfois vous avez changé un petit peu les touches direct si jamais vous avez changé les touches c'est raccourci c'est cette touche là, hein, vous voyez, euh, tenir, arrêter totalement, moi bah, par exemple c'est S, un petit peu comme dans League of Legends aussi, j'avais changé, changé plusieurs choses mais du coup vous pouvez les refaire ici, le truc avec Tracer, donc l'idéal, l'opti c'est totalement d'arrêter de, de tirer en fait quand vous êtes contre un Genji, le problème c'est que parfois dans le, dans le fight vous n'êtes pas concentré en mode, ah bah alors c'est quelle touche déjà, bon c'est la touche H, c'est la touche S, je sais plus vraiment, du coup moi personnellement ce que je fais c'est pas le plus opti mais euh, au moins je me rate pas et euh, je balance pas toutes, le, toutes les munitions sur le deflect de Genji et je reprends pas tout dans la tronche parce que ça fait très très mal. Souvent ça joue un deflect hein, le, le, le duel Genji-Tracer je dirais que Genji est un tout petit peu avantagé mais c'est pas si facile que ça du coup. Comment on fait Eh bien, en fait, vous allez auto-attaque et vous allez appuyer sur D. Et le temps de recharger, en fait, eh bien, ça permettra de ne pas tirer sur le Genji. Donc, ça, c'est un réflexe à avoir. Sachant qu'on en reparlera après, il y a un talent qui va vous forcer à penser au D. Euh, autre petit point quand vous faites votre monture, eh bien, vous avez un rechargement automatique qui se fait. Attention à, à ce petit piège. Parfois, les joueurs l'oublient quand ils jouent par à tirer. La, la, la, monture, hein, la monture va vous faire recharger donc pensez-y ça peut euh, vous éviter euh, des, euh, des soucis alors comme on l'a dit tracer est très mobile sa mobilité n'est pas de base hein. de base elle se déplace euh, normalement l'intérêt de tracer c'est qu'elle n'a pas de hit and run elle n'a pas besoin de, de faire euh, auto-attaque déplacement auto-attaque un mec auto-attaque déplacement à partir du moment où vous avez clic droit à un mec et eh bien Dès que Tracer s'approche, elle lui tire dessus. Donc en fait, c'est du, euh, du run and run que fait Tracer en fait. C'est du run and run, il n'y a pas de hit and run. Donc attention même à ceux qui ont comme moi un petit peu l'auto-attaque un peu trop rapide. Parce que vous pouvez potentiellement annuler, vos, annuler votre cible sans faire esprit. Donc clic droit, faites-le faites à la souris, cette fois, faites-le à la souris. Et hop, vous arrêtez, vous allez juste vous déplacer en fait. Vous allez juste vous déplacer, pas besoin de faire avec le clic droit, hein, pas besoin de faire autre chose. Donc ça c'est l'intérêt de Tracer à ce niveau là bon, Le truc c'est que comme elle peut tirer en se déplaçant Et eh bien ça la rend déjà mobile de base Plus mobile que la plupart des persos Mais sa mobilité elle la enfin, tient surtout des transferts hein, Des blinks de Tracer Qui permettent eh bien, de vous téléporter sur une petite courte euh, distance Alors le truc par contre avec la téléportation Avec les transferts vous ne pouvez pas passer à travers le décor On ne peut pas passer à travers le décor Ça c'est quelque chose d'important à souligner Par contre, par contre, je dis bien par contre par exemple, un tombeau de Léoric, eh bien vous pouvez potentiellement passer à travers. Ça c'est. Je sais que c'est pas forcément euh, dire très euh, logique, mais on peut passer à travers le tombeau de Léorique de cette manière. Alors c'est aussi pour ça que les Léoric au vin ils prennent le tombeau qui s'ilence, comme ça Tracer ne peut pas le faire. Euh, autre point, donc ça vous en avez trois. Temps de recharge 9 secondes par charge Donc vous foncez vers la cible Cumule jusqu'à 3 charges L'intérêt attention je vois beaucoup trop de tracers Gaspiller des blings pour rien Genre oh bah là faut que je me déplace j'utilise ça Non les charges de transfert elles doivent soit vous servir à suivre quelqu'un Par exemple qui a une lemming qui a dash out Bah vous la suivez avec votre dash in, Mais par exemple bah, ouais là le, le Arthas pas besoin de, pour le moment de dash Si je m'approche un la peu la trop Et qu'il devient dangereux ok je m'écarte mais par exemple, là, ce que je vais attendre contre un, contre un Arthas, par exemple, c'est qu'il qu essaye de lancer son route, en fait. Et quand il lance son route, hop, je vais l'esquiver avec un un dash en diagonale. Donc ça, c'est toujours intéressant pour vous replacer haute. Mais je vois beaucoup trop de tracers qui gaspillent leur charge de transfert. Le, sans, une tracer sans transfert, c'est une tracer beaucoup plus vulnérable. Donc attention à ne pas les gaspiller, ça doit vous servir à esquiver des choses. La, la force de la mobilité, c'est justement parce que j'en ai souvent parlé dans ma vidéo sur les tanks, mais Thiraël, c'est un tank qui euh, réussit à empêcher de prendre des dégâts grâce à sa mobilité. Donc, par exemple, des limings des mages qui ont beaucoup de skillshots, mais un tracer, c'est un calvaire pour eux, parce que déjà, elle va pouvoir les assassiner facilement, mais surtout, par son kit, mais surtout... Eh bien elle a la capacité d'esquiver les sorts en fait. Donc très important de toujours rester en mouvement pas. avec Tracer. Tous les persos doivent rester en mouvement mais Tracer c'est encore plus vital puisqu'elle a peu de points de vie. Vous voyez niveau 20 c'est 2917 points de vie. Hein. C'est très très peu. Certains tanks commencent niveau 1 hein, presque avec euh, ce montant. Donc c'est vraiment très très très très peu. Alors. J'en ai parlé, donc elle harcèle tel un moucheron, elle un moustique, mais euh, ce n'est pas que du petit dégât comme ça. Elle a, en fait, c'est assez intéressant dans sa manière de faire des dégâts, Tracer, parce qu'elle a un côté hybride, puisqu'elle a un énorme burst. Et avec les patchs, et eh bien Tracer a perdu, enfin, euh, on a nerf de plus en plus le burst de Tracer, mais elle a encore un énorme burst, à savoir le coup en mêlée, la bombe et le coup en mêlée ça ça fait extrêmement mal et vous voyez là je suis niveau 20 ça fait euh, du 2500 de dégâts à peu près donc euh, ça c'est très très fort on va en parler de la bombe bien, en bien entendu après c'est son ultime la particularité de Tracer c'est que son ultime eh bien, elle l'a dès le niveau 1 alors elle n'a pas de disponible mais dès le niveau 1 eh bien, elle peut charger son ultime pour, le pour pouvoir l'utiliser dès le niveau 1 donc ça c'est très intéressant donc comment on charge la bombe à impulsion c'est tout simplement comme dans Overwatch par les auto-attaques par les dégâts en fait que vous allez charger la bombe donc dans le, on verra que dans les talents il y a plusieurs outils pour pouvoir charger votre bombe encore plus vite Mais le principe c'est les auto-attaques voilà, qui vous permettent de charger la bombe comme vous le voyez Sachant que ça va plus vite sur les héros, ça c'est important de le souligner voilà, Cette capacité se charge à mesure que Tression affiche des dégâts aux ennemis avec ses attaques de base et de mêlée Sachant euh, que, euh, si je dis pas de bêtises, les héros ennemis chargent plus vite Normalement, euh, il me semble Projette une bombe, une, une, une, une, elle explose, ok non c'est pas c'est pas ça ah, Mais il me semble qu'elle charge plus vite sur les héros Mais en tout cas vous pouvez l'utiliser aussi pour charger sur les sbires à moins que pour les héros ce soit, soit peut-être sur euh, sur le coup en mêlée je sais plus ça doit être le coup en mêlée oui c'est ça c'est le coup en mêlée donc le coup en mêlée justement on en parlait 8 secondes de temps de recharge également inflige 482 points de dégâts donc c'est les valeurs de niveau 20 à euh, un ennemi à proximité en visant en priorité les héros frapper un ennemi avec mêlée confère 6 de charge de bombe à impulsion et 12 s'il s'agit d'un héros. Voilà, je me rappelais bien qu'il y avait un truc qui chargeait plus vite euh, contre les héros mais c'est que le coup en mêlée. Mais du coup, c'est très intéressant, bien entendu puisque ça vous permet. Alors attention le bombe à mêlée par contre, le, le coup en mêlée parce que si un ennemi passe devant, ça va pas en fait ça va pas cibler votre euh, la personne que vous avez clic droit. C'est le premier mec en fait. Donc potentiellement ça peut vous arriver de rater en tapant un sbire qui vient de passer à côté. Donc faites attention à ce niveau-là. Mais l'intérêt c'est de pouvoir en fait harceler voilà sur le côté et à un moment donné par exemple hop on va mettre le coup en mêlée et on va pouvoir charger potentiellement la bombe derrière La bombe on va en parler la bombe on en a déjà parlé mais la bombe a un rayon Vous voyez elle a une portée plutôt sympathique honnêtement euh, N'hésitez pas pour le coup à gaspiller j'ai envie de dire un transfert pour être sûr de coller oh la bombe oui, cool. Parce que il faut la coller. Si vous ne collez pas la bombe, il bah, y a moins de dégâts et surtout potentiellement l'ennemi peut.. Euh, parce que si vous collez la bombe, l'ennemi ne peut pas euh, ne peut pas fuir la bombe, comme dans Overwatch. Si vous ratez la bombe, elle est au sol. Alors potentiellement elle peut ne pas faire de dégâts et en plus elle fera moins de dégâts. Alors je fais hop mettre les temps de recharge. Vous voyez l'idée, c'est on arrive. Et elle reste collée à lui. Alors que si je rate, bah, euh, imaginons que je rate, voilà, et bah, l'ennemi sort de la bombe et il n'y a pas de dégâts hein, tout simplement. Donc il faut coller les bombes, c'est très important de coller les bombes maintenant l'outil de tracer qui permet de se sauver de certaines situations en dehors des dash c'est le recall, le rappel, temps de recharge 20 secondes, avant c'était 30-35 secondes Donc c'est plutôt sympathique d'avoir nerf cela, enfin d'avoir rendu plus fort on va dire le talent Mais il y a une contrepartie comme je l'ai évoqué un peu avant Après 1,25 secondes ça ramène Tracer à la position à laquelle elle se trouvait 2 secondes avant Avant c'était 3 secondes donc ça permettait de marquer encore plus de distance Maintenant c'est 2 donc c'est un nerf à ce niveau là En fait on a nerf la survivabilité de Tracer d'un point de vue utilitaire sa mobilité et autres. Par contre, on a augmenté sa survivabilité avec bah, bien sûr le lifestyle de base, hein, les auto-attaques qui soignent. Donc si je recall eh ça donne ça en fait tout simplement Vous voyez il y a deux secondes je me trouvais là fait. donc je me retrouve okay. ici Et comme vous le voyez le temps de retour a été allongé Donc faites très attention, il y a une marque hein, pour mieux contrer Tracer Ce qui est très important c'est de lui forcer son recall Et quand vous voyez cette espèce de signe au sol ça veut dire vous que aussi, Tracer va revenir ici Donc par vu. exemple avec un Keltas, avec un Tank, et eh bien préparez, euh, préparez votre contrôle le, ah, sur l'endroit qui est indiqué bien sûr par le recall Ici. Juste et attends. comme ça eh bien, on peut plus facilement contrer Tracer voilà au niveau de son titre de base, on va pouvoir attaquer les talents. Alors les trois talents euh, niveau 1 sont très intéressants à une époque. Il y avait surtout euh, le coup en mêlée hein, qui chargeait plus vite. Le coup en mêlée maintenant a été renforcé, réduit le temps de recharge de mêlée de 1 seconde et lui octroie une charge supplémentaire. Donc au lieu de 8 secondes, c'est 7 secondes de temps de recharge. Mais il y a 2 charges de Z. Alors le truc par contre, c'est que vous ne pouvez pas balancer 2 charges de... Directement Il y a un, une seconde de délai Si je dis pas de bêtises Ou 1,5 seconde de délai Entre deux, deux coups en mêlée Sinon ce serait trop fort Donc en gros ça fait ça Ouais ça deux secondes Et Vous pouvez relancer Votre coup en mêlée Z, oui, Donc Z. ça charge Bien entendu La force en fait Du Z 1 C'est que Vous avez encore plus de burst Puisque vous avez deux coups en mêlée vous avez encore plus de charges de bombes donc vous chargez plus vite votre bombe donc le droit de gauche c'est le talent euh, niveau 1 de tracer ça veut dire plus de bombes ça veut dire plus de burst et honnêtement j'ai beaucoup alors je sais ce guide arrive un peu en retard Bon, ceux qui le regardent dans un an il n'y aura pas de problème mais il arrive un petit peu en retard parce que j'ai pas mal testé de trucs parce que moi personnellement j'adore les balles traçantes mais soyons honnêtes le droit de gauche c'est plus de burst plus de bombes donc plus de bombes plus de burst donc c'est vraiment le talent très utilitaire et très burst Sachant que j'ai fait des tests Et le droit de gauche en early game Mine de rien bah vous avez vos bombes plus vite Donc forcément vous pouvez sécuriser des kills plus facilement et l'intérêt du droit de gauche aussi euh, bah C'est euh, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, Comme je l'ai dit sécuriser Même en dehors de la bombe en fait de sécuriser des kills plus vite euh, sans, sans déconner vous mettez Un coup en mêlée sur un mec Souvent en niveau 1 ce que je constate quand je joue Bal traçante C'est que ça arrive que des ennemis s'en sortent avec peu de PV Et bien avec la, le droit de gauche généralement Les ennemis meurent, il hein. euh, y a deux coups en mêlée ça fait très très très mal dès le niveau 1 Alors le gros point fort Quand même de ce talent en plus de rajouter du burst évidemment comme je l'ai dit c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de bombes Alors en early euh, parce que j'ai parlé de la force de ce talent en early game En early game c'est plus le burst pour sécuriser les kills Mais ce talent va être vraiment très intéressant en late game Et c'est là où le talent est fort Parce que dès l'early il est, il est rentable Mais en late game il est encore plus fort Parce que j'avais gardé ça un petit peu sous le coude La bombe a une particularité, une spécificité C'est que comme je l'ai dit Tracer l'a dès le niveau 1 Faut quand même la charger hein, mais l'a dès le niveau 1 Comme ce serait un, un peu trop fort Le niveau 1 de la bombe est affaib... enfin, dire affaibli Alors il n'est pas affaibli par les stats on pourrait dire des stats, du coup les, la bombe ne fait pas très mal. En fait, la bombe ne fait pas très mal en early. Si vous regardez les valeurs de la bombe, elles ont l'air faibles au niveau 1. Mais en fait, plus la partie avance, plus le scaling, l'échelonnement des dégâts augmente. La plupart des compétences, parce que là je dois vous parler en chinois, la plupart des compétences, en fait, un perso, quand il gagne un niveau, il gagne à peu près 4% de stats. De dégâts, de PV, etc. Pareil sur ses compétences. Les compétences de dégâts gagnent à peu près 4%. L'échelonnement, le scaling la règle générale c'est 4, 4 points de pourcentage, donc 4% de plus à chaque niveau. Mais certains, certaines compétences et certains personnages ont des règles un peu plus spécifiques. Tracer en fait partie par exemple, pour pas que la bombe soit trop forte en early, ils ont réduit les valeurs de base. Par contre le scaling a grimpé en flèche. Alors il y a eu tellement de changements sur le scaling de Tracer que j'avoue que je ne sais plus, mais c'est entre 6,5 et 8%. Donc chaque niveau, la bombe augmente de 8% des dégâts. C'est quasiment le double à peu près. Euh, de, donc j'ai dit entre 6,5 et 8 je connais plus la valeur exacte mais peut-être même 8,5 mais en tout cas c'est énorme Donc c'est bien plus que le montant normal d'une compétence ou des stats de base d'un perso Donc en late game la bombe elle arrache, hein. elle fait très très très très mal Donc imaginez d'avoir plus, encore plus de burst en late game c'est vraiment très fort bien sûr Ensuite nous avons les balles traçantes que j'ai évoquées, un talent que j'aime beaucoup, euh, qui augmente la portée des attaques de base de 10% Alors Tracer avec le rework a vu sa portée d'auto-attaque être réduite de 10% Donc avec ce talent là en fait vous récupérez la portée d'auto-attaque de, trace, de Tracer à l'ancienne en fait Et les attaques de base contre les héros révèlent une petite zone autour d'eux pendant 3 secondes Alors le, le reveal est, sur, est bien contre les invisibles bien entendu, même s'il il, il y a un léger bug, c'est que Certains, certains personnages comme par exemple Samuro, eh bien ont une invisibilité permanente en fait dans les 1,5 secondes à... où 0.75 après l'avoir utilisé Le problème c'est que du coup comme vous pouvez plus taper Et eh bien euh, ça révèle pas forcément tout le monde Donc c'est un petit peu relou à ce niveau là euh, C'est un gros point faible pour le talent Il devrait l'enlever je pense, la balle traçante devrait avoir une permission parce que c'est C'est un peu l'intérêt du talent Mais l'autre force de la balle traçante c'est surtout Qu'en fait un ennemi qui rentre dans un fourré ou autre eh bien vous gardez la vision Alors Tracer si vous perdez l'ennemi de vue Bah faut rentrer dans le buisson et t'as pas spécialement Envie de te mettre à bout portant par exemple dans Arthas Donc la, les balles traçantes le véritable intérêt c'est surtout la portée. Augmenter la portée des attaques de base de 10% ça vous rend plus safe. Par exemple Garrosh peut être un counter de Tracer avec son contrôle, avec sa.. Enfin Garrosh c'est un tank qui a besoin de rentrer dans les, dans, dans les teamfights. Le problème c'est que souvent bah, on va lui interdire, on va prendre Neonzo Liming pour le poke, le poke, le poke et reculer, comme ça il peut pas vraiment t'approcher. Tracer elle, elle va rentrer dedans, elle est obligée de rentrer dedans si elle veut pas poser sa bombe et ses coups en mêlée. Donc Garrosh peut devenir un, un counter très fort de Tracer. Et le fait de, de, par exemple de prendre le double coup en mêlée c'est très fort, mais contre un Garrosh tu t'exposes encore plus et tu as envie de mettre plus de coups en mêlée, donc tu peux t'exposer plus. Donc une, un très bon joueur de Tracer il pourra réussir à, à jouer droite-gauche même contre un Garrosh, mais ça va être plus risqué. Baltra Sand vous permet de prendre un petit peu de recul. Sand j'aime bien contre les counters de Tracer et comme on l'a dit, Tracer c'est très fort contre la mobilité, enfin très fort contre les skillshots, puisque grâce à sa mobilité elle l'esquive, du coup évidemment le point faible de Tracer c'est tout ce qui est lock, tout ce qui est ciblé. Tout ce qui est auto attaqueur, on pense en tête à Raynor Hammer, très grosse portée d'auto attaque, très gros dégâts d'auto attaque, capacité de résister à une bombe de tracer avec de l'armure. Donc Raynor Hammer, c'est les deux grands counters de tracer en termes d'assassins. En tank, bah vous avez tout ce qui est tout simplement pointed click, donc Diablo en tête, Diablo évidemment et Varian, Varian Taunt hein, qui est très très fort contre tracer, vous avez juste à appuyer sur eux taunt voilà la elle bouge plus elle est morte en fait et pareil avec un diablo un hein, diablo et Tracer avance diablo contre le mur boum au revoir bonjour au revoir elle a peu de pv donc même un diablo peut la détruire donc attention à ce genre de perso et c'est vrai qu'à ce niveau là les balles traçantes peuvent être vraiment intéressantes contre ce type de tank pour prendre un petit peu moins de risques ensuite vous avez le cadeau d'adieu. cadeau d'adieu qui est, euh, est l'ancien talent 4 de Tracer, rappelle largue 3 bombes qui infligent chacune 548 points de dégâts à des cibles distinctes Chaque héros touché par ces bombes confère 5% de charge de bombe à impulsion Alors les, les cadeaux d'adieu, les 3 bombes larguées ne peuvent pas toucher le même héros Ça c'est très important de le savoir Alors c'est du beurre supplémentaire, hein. le ancien combo de Tracer c'était Tu rentres dedans, tu poses ta bombe, tu coups en mêlée, eux, pour pouvoir faire en gros, bombe Z-E et le E faisait les dégâts supplémentaires. Et un sort qui était défensif devient offensif. Le problème avec le changement sur Tracer, c'est qu'on ouais. rappelle, elle était profondément nerf. Donc si tu rappelles... Le rappel peut être attendu donc il faut faire attention à ça euh, Après c'est un up également puisque le rappel a moins de CD donc tu peux plus souvent l'utiliser Les trois talents sont très forts, cadeau d'adieu est quand même délicat euh, C'est pour ça que je préfère droite gauche et balle traçante et je déconseille un peu plus le, le cadeau d'adieu Cadeau d'adieu c'est vraiment entre les mains des anciens main tracers, des, des experts on va dire de tracers Par contre le petit gain maintenant c'est qu'en plus ça charge encore plus vite la bombe Histoire de ne pas être forcé de jouer droite-gauche. Donc cadeau d'adieu, à jouer si vous êtes vraiment. Euh, si vous étiez un ancien joueur de Tracer et que vous aimez beaucoup le talent. Sinon, je vous invite plutôt à choisir en fait soit plus de burst ici avec euh, droite-gauche et plus de bombes. Soit balle traçante pour être un peu plus safe. Et gagner aussi du DPS. Puisque bah, vous pouvez taper d'un peu plus loin. Donc vous pouvez un peu plus taper en permanence l'ennemi. Niveau 4, c'est le palier sustain de Tracer. Euh, elle n'a pas pas de palier sustain avant, Alors, le tir vampirique 6 c'était le 13 mais en gros le tir vampirique a été mis à peu près de base hein, avec les 10% de, de sustain sur ses autos donc le talent très très fort c'est le générateur d'impulsion, réussir à coller une bombe à impulsion sur un héros rend à Tracer 25% de son maximum point de vie en 1,5 secondes et rend une charge de transfert, c'est le must have hein, sur Tracer, pourquoi Et eh bien déjà vous avez 25% de vos PV qui vous sont rendus en 1,5 secondes c'est à dire très rapide et en plus de ça ça vous redonne une, une charge de transfert. Comme je vous l'ai dit, okay. mettez une charge de transfert pour assurer la bombe. Et eh bien, assurer la bombe, ça vous redonne une charge de transfert. C'est trop fort. Mobilité, sustain, tout ce qu'il faut pour, pour Tracer. Ensuite, tir Vampirique. Bah moi, c'était un talent que j'aimais beaucoup, mais il faut forcer de constater que le tir Vampirique a besoin d'un up. 5% de. Donc, en fonction du nombre de blinks que vous avez, vous avez 5% de sustain supplémentaire. Donc, s'il me reste un. Donc, si j'ai pas de blink, bah j'ai pas de soins supplémentaires. Ça, c'est un peu naze quand même. Donc il devrait monter 5% niveau 0, un blink 10%, 15 à 2 et 20 à, à, à 3 je pense. Hein. Il devrait faire un truc comme ça parce qu'à l'heure actuelle c'est trop faible. Et du coup bah le tir vampirique c'est 15% de sustain supplémentaire si vous gardez vos 3 dash. Mais tant que vous avez des dash bah, vous faites plus de soins. Mais le truc c'est que vous êtes forcé à un moment donné d'utiliser vos dash. Donc c'est vraiment, Moi je suis vraiment pas fan du tir vampirique à l'heure actuelle et pourtant je l'ai beaucoup test parce que c'est vraiment un talent que j'adore à la base Mais le générateur d'impulsion c'est juste trop fort en fait Et enfin le kit de soins, alors le kit de soins c'était vraiment de la merde avant Maintenant c'est juste bof en fait, c'est pas terrible, hein. le générateur d'impulsion est largement meilleur Le kit de soins donc augmente de 100% les soins des globes de régénération des fontaines de soins Ouais ok tu doubles tu doubles les soins des globes et des fontaines Collecter un globe de régénération réduit le temps de recharge des fontaines de soins de 10 secondes Sur le papier c'est pas naze mais bon en dehors de la rame ouais c'est pas On pour... pff, Vraiment le générateur d'impulsion c'est trop fort Ça marche dans les teamfights, ça marche en PvE Enfin ça marche tout le temps quoi Tu colles une bombe et ensuite t'as un, une, une charge de bling supplémentaire C'est tout en fait pour Tracer Donc et générateur d'impulsion trop elle, fort alors. alors niveau 7, palier 7 très important sur Tracer On a deux excellents talents et un talent qui pue la merde Donc Commençons par le talent euh, le plus, on, on se trompera on va dire, jamais en jouant maîtrise du geste Diminue de 50% la durée de recharge, donc vous rechargez plus vite, qui dit recharger plus vite dit taper plus vite Qui dit taper plus vite dit plus de charge sur la bombe, sur l'ultime Ce qui revient à une augmentation des dégâts de, par seconde de 20% Donc vous, ça c'est en gros on, ta, on nous vous aide à théorie crafter le truc, 20% de dégâts supplémentaires de base L'intérêt et ce que les gens oublient aussi c'est que ça charge plus vite la bombe et ça c'est très fort le problème, le problème c'est quoi euh, Le problème c'est qu'en fait, ok c'est plus de DPS mais vous n'avez pas de burst supplémentaire Et le burst supplémentaire il est sur le paré à tirer Réactiver la recharge dans les derniers 50% de sa durée Donc c'est un petit peu à la Gears of War avec le rechargement éclair de sa durée augmente les dégâts des attaques de base de 40% pour ce chargeur. Le paré à tirer, je vais vous montrer ce que c'est. En gros, vous voyez, vous avez un rechargement. Quand vous rechargez, vous avez une nouvelle barre qui clignote ici. Faut réappuyer sur D. En fait, faut recharger avec D par exemple. Ou sinon, quand votre chargeur se vide, ça va se recharger automatiquement. Vous faites D. Et il faut réappuyer sur D quand vous arrivez sur la partie basse. La deuxième partie, vous voyez ici là. Si j'appuie pas, bah, c'est des balles normales. Par contre, si je réappuie, vous voyez, balle qui critique. Qui dit balle qui critique dit. Plus de soins également, plus de soins, Puisque en faisant ça, eh bien j'augmente les dégâts Donc j'augmente la sustain avec le passif des 10% évidemment Vous l'entendez aussi au bruit, hein, au bruit vous voyez Là je me suis raté sur le rechargement Là j'ai réussi, là j'ai raté Là j'ai réussi Alors le problème du paré à tirer, bien sûr sur le, sur le papier le paré à tirer est très très très très, très fort Le problème c'est que Tracer il faut penser à énormément de choses les contrôles de l'ennemi, s'il y a un Diablo en Varian et tout, il faut penser à ça, faire attention, il faut continuer à taper, faut se déplacer, faut penser au blink, faut penser au rappel, faut penser au coup en mêlée, faut penser à la bombe, il faut regarder le taux de fixation de la bombe, faut penser au... Si vous avez en plus le temps de recharge à chercher, c'est vrai que sur Tracer ça peut être beaucoup et du coup je sais que même à, à niveau pro, certains euh, doivent tellement faire attention à leur positionnement, doivent tellement être stressés par plein de choses qu'ils préfèrent je maîtrise du geste parce que à attirer... À un niveau, je parle vraiment exceptionnel, le paré à tirer peut être limite trop dur à jouer en fait. Donc paré à tirer, il faut vraiment être en, en forme dessus. Ce que je peux vous conseiller, c'est de recharger manuellement à la fin du chargeur en fait. Là par exemple hop comme ça vous gardez toujours le contrôle sur votre chargeur Ou alors juste avoir vraiment un, un métronome en fait hein, Toujours savoir bien faire attention Mais si vous faites attention à ça vous pouvez bien sûr faire moins attention au reste et mourir Donc maîtrise du geste on se trompe jamais par à tirer bah, c'est quand vous êtes vraiment un god Après le parait à tirer n'augmente pas la vitesse de charge des bombes Contrairement à maîtrise du geste Et enfin il y a le talent pourri tir soutenu Si un chargeur entier est vidé sur un même ennemi La dernière balle inflige 192 points de dégâts supplémentaires Ce qui vaut à 35% des dégâts du chargeur total Alors ça n'augmente pas de 35% les dégâts hein qu'on soit clair, c'est la dernière balle qui fait 35% de toutes les balles. Et c'est de la merde. Parce que ça arrivera très souvent avec Tracer que vous n'ayez pas le temps de finir le chargeur. Hein. Genre, oui. vous mettez ça, bombe, tout en mêlée et on part ou un truc comme ça. Vous, vous n'avez pas le temps de finir le chargeur. faut s'adapter au team fight, c'est pas simple. Sachant que le pari à tirer, vous pouvez le préparer par exemple avant un teamfight. Hop, j'ai tiré sur... Hop, j'arriverai dans un fight là. Boum, j'ai mon chargeur, ça dure... Il a pas de oui euh, bah là au bout de 3 secondes c'est fini non mon chargeur est là il y a pas de problème voilà bah mon chargeur est là le, para le tir soutenu euh, c'est vraiment de la merde quand vous voyez les, les bonus que celui-là donne par rapport à celui-ci enfin je veux dire si l'ennemi sort de votre portée etc vous pouvez pas prendre le tir soutenu parfois vous allez devoir recharger en manuel parce que euh, l'ennemi est parti etc du coup le tir soutenu c'est vraiment pas terrible hein. c'est vraiment très très très très faible donc je, vraiment je ne comprends pas Je sais que je vois énormément depuis le rework de Tracer qui joue ça C'était nul avant, ça n'a pas changé maintenant hein. C'est toujours aussi nul Vraiment vous avez deux excellents talents ici Pourquoi s'emmerder avec un palier de merde Enfin pourquoi avec un talent de merde Je ne comprends pas Niveau 10, alors beaucoup de gens bien sûr euh se disent, ah, le, la pointe quantique a été nerf Alors je rappelle que la pointe quantique à une époque Elle était à 15% je crois de PV max Elle a été réduite à 12% Elle a été réduite à 9% Elle a été réduite à 7% Avec le rework elle a perdu 1 point de pourcentage Elle est passée de 7% à 6% donc certains ont dit bah peut-être que point de quantique c'est moins bien Et au, au, lors du rework j'ai vu plein de gens faire oh bah en fait ça fait mieux, en fait ça fait mieux Comme je l'avais dit sur ma patch note, sur l'analyse de patch note Non, c'est toujours point de quantique qui est trop fort en fait Et au début même en compétitif Les, les, les, les, les semi-pros jouent autre chose Et j'étais en mode Mais non, mais enfin, ça ne change rien, la point de quantique est très forte. Et petit à petit Tracer a été rejoué Et finalement bah, Les très très bons joueurs de Tracer quasiment tout le temps joue point quantique ça reste le top du top comme je vous l'ai expliqué plus la partie avance plus vous faites mal sachant que la pointe quantique 6% des pv max sur la bombe bah c'est trop bien que vous visiez le mage le tank etc bah le mec va prendre des dégâts de bombe colossaux mais en plus de ça 6% de ses pv max et ces dégâts là peuvent pas être réduits peuvent pas être réduits par euh, l'armure par exemple donc ça ne change rien en fait pointe quantique fera très très mal donc la pointe quantique je rappelle le principe de tracer c'est d'harceler et à un moment donné quand vous voyez qu'il y a une opportunité qui se présente, un carry qui s'éloigne un petit peu, vous êtes un prédateur, il y a un, un carry, un, un mouton on va dire qui s'éloigne du troupeau, c'est le moment où vous chassez en fait, c'est le moment où on, on lance la chasse et euh, vous allez aller sur lui, vous allez lui mettre le, la bombe, le coup en mêlée. Et là le mec il va exploser quoi, il va littéralement exploser. D'ailleurs attention, j'en profite pour faire une parenthèse, attention à pas tomber dans l'erreur de la tracer qui se, qui se veut se donner un style. à savoir, oh j'avance, je pose ma bombe, je mets le coup en mêlée et je recall parce que ça fait classe. Je suis dans un film de Michael Bay, c'est incroyable. Le nombre de tracers que je vois, alors que, bien sûr si vous êtes sous tour et tout ça peut être compliqué donc faut recall, bien sûr. Ok pas de problème. Mais si vous êtes full PV et que par exemple y a, le mec va bientôt mourir, vous pouvez essayer de plus. Je vois des tracers qui font ça alors qu'elles avaient l'occasion de continuer une ou deux secondes et le mec était mort. Et elles s'arrêtent pour le style en mode « Ah oh, j'ai mis la bombe, le coup en mêlée, ah oh, je suis trop belle » et le mec s'en va en fait. Donc attention à ne pas tomber dans ce piège d'ailleurs. Niveau 10, donc point de quantique beaucoup trop fort. Ensuite a on a la, euh, la balle à impulsion qui est pas dégueu. Alors je rappelle aussi de base que tracer avec le rework a vu son gain de charge être augmenté de base, en gros l'ancien passif de la balle à impulsion était quasiment mis de base, -bas. les auto-attaques donnent énormément de charge de bombe à impulsion donc la balle à impulsion elle a été limite mise de base sur Tracer donc certains se disent bah oui mais du coup la balle à impulsion c'est encore meilleur, en fait vous avez la pointe quantique qui est toujours très très forte et on vous a donné quasiment l'effet de la balle à impulsion de base donc c'est comme si vous aviez deux anciens 10 parce que bon un point de pourcentage ça change pas grand chose pour la pointe quantique hein. donc c'est comme si vous aviez mis deux ultimes de base, donc pointe quantique est bien plus intéressante. Bah, l'impulsion, encore une fois, va augmenter le taux de charge de la bombe, mais il y a un moment donné où en fait les CD ils suivent plus. Tu peux avoir des bombes toutes les deux minutes, enfin toutes les deux secondes, et en plus c'est pas tout à fait ça quand même, mais donc augmente la portée de la bombe, donc ça c'est plutôt sympa pour la poser plus vite, et la, donc son taux de charge via les attaques de base contre les héros de 100%, donc ça rebooste encore plus la vitesse de charge. Mais le truc c'est qu'à un moment donné, bah, les, ça ne réduit pas les charges de transfert. Bien sûr, si vous jouez ça si, mais ça ne réduit que un seul, euh, une seule charge de transfert, il y a un moment donné où vous ne pouvez, euh, pouvez pas en mettre des milliards. Alors, l'intérêt, bien sûr, ça va être la synergie avec le 4, bien sûr, mais faut pas vous forcer à faire ça, parce qu'en fait, le principe de Tracer ne change pas. Il y a un moment donné, en fait, où vous allez devoir piquer sur l'ennemi. En fait, Tracer est un pilote de la RAF anglaise, de la Royal Air Force. Bah, C'est pareil que les avions de chasse, en fait. Elle avance, elle, elle se met en position, et à un moment donné, elle va piquer sur la cible elle va tout balancer et elle repart instant, c'est ça Tracer, c'est exactement ça, elle doit chasse... Elle arrive sur un mec, elle se met en, en formation, elle tape au, au départ ok, et à un moment donné il y a... elle va piquer sur la cible, elle va tout balancer, et le mec il doit exploser la cible, elle doit mourir à la fin en fait, donc c'est bien d'avoir plus de bombes, mais il faut pouvoir les poser, vous n'avez pas plus de blink, vous n'avez pas plus de recall, ça ne change rien à ce niveau là, donc il vaut mieux avoir une bombe très efficace qui tue un mec, que plein de bombes qui servent à rien, sachant que les, bombes, les balles à impulsion c'est bien mignon, mais pour casser du tank bah c'est pas pareil que la pointe quantique, la pointe quantique elle vous permet en plus une flexibilité Le tank est en train de se faire cibler par ma team je peux suivre ma team sans prendre de risque. Le tank ennemi est occupé avec le reste je peux peut-être aller foncer sur le support ou l'assassin ennemi Bah les points de quantique même si bien sûr elle sera moins rentable en termes de dégâts bah c'est toujours des dégâts bonus en fait pour le tomber plus facilement cette cible Et il y, y a des carrés en plus qui ont beaucoup de PV je pense à Keltas Donc, Point de quantique, c'est très fort, trop fort même. Et enfin la bombe collante, qu'augmente le rayon de la bombe impulsion de 50% et ralentit les ennemis touchés de 70% pendant 3 secondes. Bien sûr le slow est très fort, mais est-ce que Tracer a besoin de ça La réponse est non, le principe c'est plus de burst. Donc la bombe collante, je considère que c'est pas dégueu si vraiment vous avez pas de contrôle. Mais bon ça veut dire que votre draft à la base n'est plus la merde, hein. si par exemple vous n'avez pas de solo lane ou il n'y a pas eu de tank et vous êtes en 3 carrés distance etc. qui qu'il n'y a aucun contrôle, parce que l'autre a pick liming et l'autre a pick je sais pas Cassia, euh, vous vous retrouvez comme un débile, Bon bah la bombe collante là ok peut-être qu'elle peut être intéressante. Mais bon c'est des situations vraiment, euh, enfin, pour aider à une engage quoi c'est un peu dommage de pick Tracer, donc point de quantique c'est quasiment tout le temps euh, la meilleure option. Niveau 13. Niveau 13, alors là c'est encore une fois un palier je dirais de. C'est un palier un peu bizarre, parce que c'est un palier hybride. Vous avez du dégât et de la mobilité. Donc on va commencer par l'intouchable, qui était l'ancienne quête niveau 4 et qui a été renforcée énormément en étant mise au niveau 13. Après l'utilisation de transfert, la vitesse de déplacement est augmentée de 20% pendant 2 secondes. Donc Rien que ça, c'est déjà très fort, hein, parce que ça veut dire que plutôt que de faire deux dash, ben vous prenez ce talent, et vous faites un dash, et ensuite vous avez de la mousse-pit supplémentaire, donc ça peut vous économiser un dash en fait. C'est encore plus dans l'économie des dash, des blinks. Donc ça c'est très fort, mais, mais c'est pas fini. Faire des victimes augmente les dégâts des attaques de base de Tracer de 5%, ce qui est un maximum de 30%, ce bonus est perdu en cas de mort. Ce qui est très intéressant, c'est que ça augmente les dégâts, mais aussi la sustain de Tracer. Donc ce talent est très très fort. Rien qu'en passif, ça vaut le coup mais en plus avec l'activable, bah c'est plus de dégâts, qui dit plus de dégâts dit plus de burst, qui dit plus de burst dit plus de soins, mais qui dit plus de burst dit surtout plus de kills. Donc Snowball, bah euh, l'effet boule de neige, vous allez pouvoir tuer plus facilement votre cible, donc pouvoir tuer plus facilement la cible d'après, etc., etc. Ça synergise extraordinairement avec le pari à tirer évidemment, mais aussi avec la maîtrise du geste. Donc l'intouchable c'est très fort euh, ensuite nous avons le saut temporel, le saut temporel quand transfert ne dispose plus de charge restante, son temps de recharge sur une série, est 125% plus vite Donc ça c'est bien, parce que même si vous n'avez plus de blink, vous en récupérez, vous en récupérez plus vite, ça ne veut pas dire que vous en avez d'autres, mais ça veut dire que vous les récupérez plus vite Le transfert confère également à Tracer un bouclier équivalent à 6% son maximum de points de vie Donc en gros c'est pour ceux qui adoraient jouer Tracer Tassadar, bah, ça vous donne un, un mini bouclier de Tassadar euh, Sachant que ce bouclier peut se cumuler jusqu'à 3 fois, donc si vous claquez vos 3 blinks d'un coup, le shield sera beaucoup plus important il sera à 18% de vos PV max. Donc le saut temporel est très bien. Les, est, ces deux talents là sont excellents. J'aurais plutôt tendance à conseiller l'intouchable. Parce que ça en solo queue ça peut vraiment faire la différence si vous êtes bon sur Tracer. Après si vous allez avoir une game très difficile et que vous mourrez tout le temps, bon, peut-être plus partir sur le saut temporel. Ça peut vous sauver la vie. Hein. Plus de sustain donc c'est à vous de voir. Il y a un talent un peu plus offensif, un talent un peu plus défensif. Mais les deux sont excellents. Et enfin on a la, téléfragmenta la téléfragmentation. pardon L'effet passif, les attaques de base contre les héros adverses réduisent le temps de recharge de rappel de 0,25 secondes. Donc là on se dit waouh c'est trop fort. Oubliez pas que le rappel bah maintenant il a été nerf. Donc certes vous voulez plus vite Mais ça veut dire aussi Le nombre de tracers que je vois qui meurent Alors vous allez me dire au oh, hello Mais même à bas Faut punir ce genre de choses Tracers qui récoltent n'importe comment Les tracers qui ont pas bougé Donc qui récoltent n'importe comment et récoltent sur place Ou juste à côté Bah faut les tuer hein Faut les tuer à ce moment là hein et quand Tracer revient à l'endroit de son rappel, les ennemis proches sont repoussés et subissent 365 points de dégâts Si l'ennemi vous campe bien, genre vous avez du 1 au 13 pour voir ça en fait Si les ennemis vous suivent bien sur l'endroit le, où vous revenez, là la téléfragmentation peut être pas mal Ça vous suit énormément, après c'est peut-être vous qui faites n'importe quoi vous aussi vous hein. Mais si vous jouez pas trop mal et que les ennemis vous attendent tout le temps à la sortie La téléfragmentation là à ce moment là peut être vraiment bien Niveau 16, alors là c'est vraiment le palier... Euh, utilitaire offensif je dirais de tracer avec c est, c est des talents assez connus qui étaient des anciens talents 13 pour la plupart On va commencer par la main lourde, le coup en mêlée réduit l'armure des ennemis touchés de 15 points pendant 4 secondes C'est pour ça que depuis tout à l'heure je vous parle de mettre le coup en mêlée plus la bombe parce que vous avez des bonus qui fonctionnent dans ce style Coup en mêlée puis la bombe Là vous comprenez pourquoi ça augmente les dégâts de la bombe, ça n'augmentera pas les dégâts de la pointe quantique Mais ça augmente le burst final donc le point de quantique va permettre potentiellement de tuer plus facilement aussi ce qui est intéressant c'est que bah, votre burst sera encore plus fort sur l'ennemi donc ça synergise bien sûr avec le cadeau d'adieu mais l'intérêt c'est que ça augmente vos dégâts euh, que ce soit d'auto-attaque, de bombe, etc et si vous avez deux coups en mêlée bah, vous pouvez potentiellement, votre deuxième coup en mêlée peut profiter euh... ah bah non je dis de la merde mais, euh, parce que l'intérêt aussi de la main lourde c'est que c'est ra... assez rare sur héros et c'est rarement dit, ça devrait être mis dans la fobule, mais un petit peu à l'image d'Anzo l'auto-attaque Enfin le, le coup en mêlée fait proc, les dégâts, fait proc donc les dégâts et la vulnérabilité. Mais généralement la plupart des, des, du calcul se fait d'abord les dégâts, ensuite, le, ensuite on pose la vulnérabilité. Donc c'est pour les dégâts d'après. Or là non, le coup en mêlée, l'armure en fait est déduite directement sur le, premier, le, sur le coup en mêlée. Donc en gros le coup en mêlée profite des 15% de dégâts supplémentaires puisque l'ennemi a 15% d'armure en moins. Donc ça c'est plutôt intéressant pour le combo niveau 20. Ensuite, nous avons le ricochet. Les attaques de base ont 60% de chance de toucher un autre, ennemi a un autre ennemi proche, en ciblant les héros en priorité. Qui dit 60% de chance de toucher un autre ennemi dit plus de dégâts. Qui dit plus de dégâts dit plus de soins avec euh, l'effet vampire. Enfin, l'effet vampire. attention, c'est pas le tir vampirique, mais l'effet vampirique, donc le, le, le, les dégâts de soins. Enfin, les dégâts convertis en soins. Donc, comme vous touchez deux mecs, vous soignez plus. Bon, fonctionne. À merveille avec le pari tirer mais l'intérêt aussi c'est que ça vous offre un peu plus de wave clear le gros point faible de tracer c'est qu'elle a pas de wave clear et pour, pour s'occuper d'une vague de sbire c'est très très très très lent et qu'elle peut pas faire grand chose l'intérêt avec le ricochet c'est qu'elle peut taper et eh bien deux sbires en même temps un deux héros en même temps dans un team fight c'est génial avant comme j'en ai parlé de tracer vous tapez un peu le mec et ensuite vous en foncer dedans Bah l'intérêt c'est que là vous allez pouvoir par exemple taper le tank ça va toucher un mec derrière ou si vous êtes sur deux cibles derrière le Support et le carry, vous êtes sur le carry, ça va toucher le support aussi. Donc, le ricochet est vraiment, vraiment très fort à ce niveau-là. Et ensuite, on a plus de balles qui augmente de 30% le rayon de mêlée. Donc, je vous ai parlé de l'inconvénient de devoir se poser quasiment au corps à corps pour poser le coup en mêlée. Bah là, ça vous permet de le toucher de beaucoup plus loin et en plus, ça touche tous les ennemis à portée. Donc, là pour le coup, ça wave clear très, très bien. C'est vraiment le on, on, on bloque l'inconvénient du, du wave clear parce que là vous tapez le match, ça touche tout le monde en fait. Donc, ça vous offre du wave clear et ça vous permet de poser plus facilement le coup en mêlée. En, étant, en prenant plus de, plus de distance contre Garrosh par exemple ça peut être excellent donc personnellement je conseille la main lourde, mon préféré le ricochet mais je conseille principalement la main lourde parce que c'est très fort notamment au niveau du palier 20 le 20 qui est légendaire sur Tracer c'est le tu ne m'attrapera jamais, porte le taux de charge de bombe à impulsion via utilisation de mêlée sur les ennemis de 12% à 24% donc on, pose, on récupère beaucoup plus facilement ces bombes Toucher, sachant que niveau 20, bah comme si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit, le scaling de la bombe est monstrueux. Donc au niveau 20, les bombes, elles, elles arrachent. Hein. Toucher avec mêlée un ennemi qui porte une bombe à impulsion déclenche instantanément celle-ci et repousse la cible. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si je joue « Tu me rattraperas jamais », je pose une bombe que j'appuie bon sur quoi mêler, la bombe s'active instant et le mec est repoussé. Donc vous pouvez l'envoyer en plus de en plus de l'affaiblir et de lui faire très très, très très très mal, vous allez pouvoir le replacer vers votre équipe par exemple pour faciliter le kill. Ça c'est très très fort sur Tracer, évidemment. Et il y a un autre intérêt, le fait de pouvoir taper instantanément le mec, c'est que les supports n'ont pas forcément la vitesse de réaction. Normalement la bombe ça peut s'économiser, on peut mettre une paume de Karazim, on peut mettre une égide d'Oriel, des trucs comme ça. Là où par exemple un Zul'jin peut claquer son tas d'ingo. Là, l'ennemi n'a pas le temps en fait, l'ennemi n'a pas le temps de réagir. Donc, ça c'est très très très très fort pour Tracer. Donc, double bonus monstrueux pour Tracer. Ensuite, on a le rappel d'urgence. Rappel rend à Tracer un montant de point de vie équivalent à celui qu'elle a perdu pendant cette durée. Donc, en gros, si je fais ça, je prends je sais pas combien de PV que j'appuie sur Recall, bah, je récupère tous les PV que j'avais à ce moment-là. Okay. Donc, c'est plutôt pas mal en termes de sustain, mais <rire> tu me rattraperas jamais, ça fait des plays de fou. Hein. Il suffit de voir en e-sport, e ouais. c'est incroyable. Chrono gâchette, utiliser transfert par mes attaques de base de ne pas consommer de munitions pendant une seconde. Ça c'est vraiment pas mal. <rire> Ça explique aussi pourquoi le tir soutenu est pourri Mais c'est pas mal Parce que par exemple avec le paré à tirer bah, Vous n'avez plus besoin de recharger Vous avez réussi votre rechargement et bien, Vous mettez du dash etc c'est trop bien Mais moi je joue paré à tirer Je joue quand même tu m'attraperas jamais Chrono gâchette c'est pas dégueu mais il manque il manque quelque chose C'est quand même un talent 20 il manque quelque chose Et la composition B enfin c'est la bombe impulsion est collée sur un héros adverse En largue une seconde à ses pieds qui inflige 50% de dégâts Elle explose légèrement plus tôt C'est pas... C'est pas folichon quoi, ça pose deux bombes, waouh On pourrait se dire point de, double point de quantique et tout Ouais, ça vaut, pas, ça vaut pas Le tu me rattraperas jamais, vraiment le tu me rattraperas jamais Il est là quoi, il est vraiment au dessus euh, D'ailleurs j'ai oublié, oui, mais un petit tips aussi le, la, la pointe quantique a changé Dans ses valeurs C'est euh, que avant, elle marchait en PVE Sur l'immortel, sur euh, Sur les boss, etc C'était plus le cas, par contre Avant la pointe quantique ne fonctionnait que sur le mec collé Maintenant elle fonctionne sur tout le cercle Donc ça c'est, on va dire ça peut, être un, ça peut être un up mais souvent c'est plutôt un nerf à ce niveau là Mais ça, ça, reste, ça reste tout à fait encore une fois ok La force de tracer aussi elle peut pas faire les hardcamps très facilement Mais les easy ou les, les petites euh, citrouilles sur tour du destin par exemple Et eh bien euh, à partir du moment où ils tapent euh, il tape dans une zone Et eh bien si vous bougez, si vous faites du hit and run Et eh bien vous ne pouvez pas prendre de dégâts Donc vous pouvez faire ces camps très très facilement et tout seul tout simplement Normalement vous prenez pas de dégâts si vous bougez, il y a les cercles rouges au sol, on est joueur de haut classique, on esquive les cercles rouges, on est très très fort, c'était mieux avant. Donc voilà, vous détruisez le truc, si jamais il faut aller vite vous posez la bombe, c'est pas un problème, et euh, vous, alors la bombe pas sur le Easy hein, mais sur un boss par exemple ça peut faire la différence cette bombe. Donc euh, voilà pour ce qui est de Tracer, Bon, ça avoir fait pas mal de tips même dans les, dans les talents, maintenant donc ça c'est le build direct dirais le plus compétitif sur Tracer, maintenant... Mon bill personnel, c'est balle traçante, générateur impulsion, paré à tirer, à pointe quantique, l'intouchable, ricochet, Il faut ricochet à ou euh, ça main lourde ça dépend. Ça. ça dépend La main lourde peut être vraiment forte, encore une fois par exemple contre Garrosh, bah, l'armure bah, c'est très très fort, le... la vulnérabilité c'est très fort contre Garrosh. Euh, niveau 20 tu me rattraperas jamais oh, voilà pour mon build un peu plus bien, exotique je, je le déconseille mais euh, je le déconseille je conseille celui que j'ai mis je montrais avant mais celui-là est vraiment Compris. vraiment pas mal aussi euh, c'est mon petit préféré même si euh, il a des inconvénients hein, notamment le fait que vous êtes beaucoup plus dépendant de l'auto attaque donc moi je fais je juste build parce que je rate très peu de rechargement donc faut surtout pas rater de rechargement par exemple <rire> si vous ratez vos rechargements là c'est <rire> terrible donc voilà, j'espère avoir donné pas mal de choses, le guide est un petit peu long, mais au final il y avait beaucoup de choses à dire sur Tracer. Personnage très très intéressant, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos impressions, si j'ai oublié des choses ou qu'il y a des remarques, notamment sur l'échelonnement de la bombe Tracer, n'hésitez pas dans les commentaires, bien entendu. Je fais plein de bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus. Le monde aura toujours besoin de héros. Ouais, et tu peux être un héros en likant la page Facebook, en allant suivre le compte Twitter. Et en t'abonnant à la chaîne YouTube, mettre un petit like, hein, c'est sauver des vies bien entendu, et le commenter aussi. Voilà, plein de bisous. Bon, j'avoue, ça sauve pas de vie, mais c'est sympa quand même.